C'est normal Si tu veux ramasser mon argent, c'est quoi ah, C'est mon argent, non comment ton... Quand je prenais par ici ce matin, j'ai vu l'argent là. Donc tout le monde l'a j'étais placé donc je sais qu'à mon retour, je vais prendre mes navires. C'est normal Je suis normal, comment tous tu prends mon regardez ton agent, Regardez ton agent. Le truc était là le matin quand je ne suis pas ici. Mais tu me laisses pas. Je vais t'appeler la, eh. la, eh. la police. Je vais t'appeler. la police. Je vais t'appeler la police. vais la police. Ah mon petit tas de Moi je vais la commissariat comme ça. Et tu vas encore appeler la police. Je vais encore repartir. Faut ce vous faites vous faites Tu vas faire la diarrhée. Ah police. Je vais t'appeler mes police. Je vais t'appeler que vous la même. il jette son paquet de cigarettes comme si c'était ça il voulait prendre. Oh, Mau. Who am I?